Salut, moi c'est Elise. j'habite à Delémont dans le Jura Suisse. Donc Je suis ingénieure de fabrication au sein d'une entreprise qui fabrique des éléments rotulants et des outils de serrage. J'ai été diplômée en 2016, en promo 13, en EDIN. Alors ici en Suisse, on est en semi-confinement, c'est-à-dire on n'a pas d'autorisation, de papier nécessaire pour sortir, mais les magasins sont aussi fermés, les supermarchés ne peuvent vendre que les choses de première nécessité. Les écoles sont fermées jusqu'au 18 avril pour l'instant, voire plus longtemps. Les réunions de plus de cinq personnes sont interdites, mais les règlements peuvent un peu différer selon les cantons. Donc, d'après notre gouvernement, la discipline suisse suffirait à lutter contre la propagation du coronavirus. Par contre, le gouvernement, ils en appellent à la responsabilité de chacun. La police a tout de même droit d'amender si certaines précautions ne sont pas respectées. Pour ce qui est de mes journées de travail, elles sont quasiment identiques à avant puisque l'entreprise est restée ouverte, contrairement à certaines autres dans la région, mais on doit respecter des mesures de précaution, entre autres les distances, entre les personnes, se laver les mains de manière récurrente, minimiser les réunions. D'ailleurs, nos quatre stagiaires UTBM sont toujours au rendez-vous. Après, pour eux, c'est un peu plus compliqué, parce qu'ils doivent présenter des papiers à la douane tous les jours, comme ils sont frontaliers. On a des mesures de chômage partiel qui ont commencé, mais euh peu appliquer puisqu'on a encore beaucoup de travail. Le télétravail a été mis en place pour certaines personnes à risque. Pour ce qui est de ma part, je fais partie de la commission d'entreprise, donc on est bien impliqué dans toutes ces mesures. Euh, on appartient aussi à un groupe américain, donc puisque le coronavirus est arrivé aux États-Unis, ça risque encore de changer un peu. Mes astuces pour garder la banane, appeler souvent ma famille qui est en Alsace, dans une région particulièrement touchée, et faire des bons petits plats parce qu'on continue à bien manger. Donc mon message pour les UTBM qui sont à l'autre bout du monde, restez chez vous, prenez soin de vous et de ceux qui en ont besoin et une grosse pensée à tous ceux qui sont sur le front, qui travaillent encore et à tous les malades.